Vous vous rappelez de mes chocolats Il y avait 4 carrés sur 24, donc ça faisait 4 24 Mais c'est aussi une rangée sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées. Donc c'est aussi un sixième. 4 24 e ou un sixième Comment c'est possible Pour comprendre pourquoi 4 24 quatrièmes est la même chose que qu'un sixième, il va nous falloir définir la simplification de fraction. Alors qu'est-ce que c'est que simplifier une fraction c'est diviser le numérateur et le dénominateur par un diviseur commun. En gros, on divise en haut et en bas de la fraction par le même nombre. Ça change pas la valeur de la fraction. Une fois qu'on a fait ça au maximum, lorsqu'on ne peut plus simplifier la fraction, on dit qu'elle est irréductible. C'est également un mot de vocabulaire à connaître. Une fraction irréductible, c'est une fraction qu'on ne peut plus simplifier. Un exemple. 25 quinzièmes. Essayez de simplifier la fraction. Donc bien sûr 25 c'est un multiple de 5, 15 c'est un multiple de 5, donc on peut diviser en haut et en bas par 5. On va simplifier, on a le droit de faire ça, et on trouve 5 tiers. Remarquez que si on divise en haut et on divise en bas par la même valeur, ça ne change pas le résultat final. Pour vous en convaincre, calculez 25 divisé par 15, combien ça fait, et calculez 5 divisé par 3, combien ça fait, vous vous rendrez compte que c'est exactement la même valeur. Encore à vous, essayez de simplifier au maximum 12 36. e Alors les plus rapides auront vu que ce sont des multiples de 6, donc on peut diviser en haut et en bas par 6. Il reste 2 sixièmes, et puis 2 sixièmes ce sont des multiples de 2, donc on peut simplifier par 2 en haut et en bas, ça fait un tiers. Donc là on a fait en plusieurs étapes. On n'a pas, pas forcément vu dès le début qu'on pouvait diviser en haut et en bas par 12, par contre, c'est faisable de voir qu'on peut diviser par 6 en haut et en bas, puis par 2 en haut et en bas. Donc, 12 36e, c'est la même chose que 1 tiers, sauf que 1 tiers, c'est la forme irréductible de la fraction. Maintenant, passer à la méthode, il faut donc connaître les critères de divisibilité. Donc, les critères de divisibilité par 2, par 5 et par 3 principalement. Et donc, on divise en haut et en bas par le même nombre. Et la valeur de la fraction ne change pas. Donc, essayez de simplifier au maximum 72 39e. Mettez sur pause. Essayez de le faire. Alors, il faut que vous rappeliez de la règle de divisibilité par 3. On additionne les chiffres. Et si ce sont des multiples de 3, alors on peut diviser par 3. Dans l'occurrence, 72 est divisible par 3. Parce que 7 plus 2, ça fait 9. 39 c'est divisible par 3 parce que 3 plus 9 ça fait 12 c'est aussi dans la table de 3 donc on peut diviser en haut et en bas par 3 allons-y on trouve 24 13e et 13 est un nombre premier donc 24 on peut pas le diviser par 13 donc 13 on pourra jamais le diviser par autre chose que par lui-même ou par 1 donc on a fini la simplification on peut pas aller plus loin autrement dit 24 13e est une fraction irréductible on ne peut plus la simplifier on ne peut plus la réduire Enfin, on va voir le contraire de la simplification, c'est l'amplification. Au lieu de diviser en haut et en bas, on multiplie en haut et en bas. Amplifier une fraction, c'est multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Ça va nous servir plus tard, notamment pour les additions. Par exemple, essayez d'amplifier 25 quinzièmes d'un facteur 3. Si vous avez bien compris la définition, il suffit de multiplier en haut et en bas par 3. Ça ne change pas la valeur. Et donc, ça fait 75 45e. 25 15e ou 75 45e, c'est la même valeur. Pour deux fractions différentes. Vous avez compris, 4 24e, c'est la même chose que 1 6e. On a simplifié la fraction. Il suffit de diviser le numérateur et le numérateur par 4. Et 4 24e devient 1 sixième. C'est la même chose, en fait. Hmm. N'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.